Hola, mercenaire, Je suis celui que vous attendiez Ah bah quand même J'ai les informations que vous... Oh Quoi ah, C'est pas une information, ça C'est un cri de douleur Aidez-moi C'est bon, j'arrive, bougez pas Les dés Quoi Les dés Quoi Les dés, bordel Et alors il t'a dit quoi Bah j'ai esquivé la flèche et après j'ai pas entendu Non mais t'aurais pas pu réagir à la première flèche J'ai toujours comme ça Bah... Apparemment oui Bon, on continue Je fouille Mais attends t'as un casque à boulon vissé trois fois sur la tête, protège-toi Ok <rire> C'est bon, je suis pas là, je dis rien Mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes Bon bah je me sers de son corps comme bouclier Oh dégueu Mais efficace alors, euh, les flèches sont arrêtées par le cadavre, mais les pointes ont traversé la chair. Ah bah non, je peux le fouiller. Mais, bah, t'es de quel alignement T'es de quel côté Mais bah, celui de la cohérence de l'histoire, ma chère, comme toujours. C'est ça qui me saoule avec des dés, c'est les alignements. Attends, Léo, t'as pas expliqué les alignements mais... mais si, rappelle-toi, la pastèque. Ah oui, la pastèque. La pastèque 1. Les pépins quand on n'est pas gentil. 2. Le verre quand on est contre tout le monde. Euh, la chair, c'est l'ambiguïté des sentiments. Qu'est-ce qu'il y avait euh, Le rose, c'est quand on est juste et serviable. Et l'ensemble, c'est quand on est avec tout le monde et le tout forme une pastèque. Mais c'est n'importe quoi Pour moi, c'est le gâteau vraiment... au chocolat, avec le glaçage. Non, non, non, mais réduire les alignements à des métaphores alimentaires. Le principe, c'est qu'ils comprennent le concept. Ouais, mais perso, euh, l'héroïque fantasy, euh, c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux le contemporain. Ouais. Du coup, t'es moins dans l'histoire et tout. Des fois, ça le fait. Moi, c'est Star Wars. Eh, pourquoi on fait du DD Mais parce que j'ai mon genre tu la faire monter J'ai déjà choisi sa voix parangonique et même sa destinée épique Pauvre petit lapin Tu sais pas quand tu vas devoir arrêter tes études Et accessoirement, je vous ai fait une histoire pour vous parce que vous me l'avez bah, demandé C'était tout au début, quand Natacha commençait, maintenant c'est une vétérante Ou pour une fois, j'impose un jeu, laissez-moi au moins finir mon scénar Bon, c'est vrai qu'il a pas tort, c'est quand même du boulot d'écrire un scénar. Oh ça va, on va pas te faire pleurer. Regarde, j'étais à la bibliothèque et maintenant je fonce au clergé. Non, je fonce au temple pour interroger mon clergé. Du coup, t'es plus avec nous, hein Je note. Et euh, au fait, c'est quoi ton alignement Je suis euh, cher. Bon, ils ont fini de tirer. Est-ce que je peux partir avec ce que j'ai trouvé Oui, jette les d'abord. Ok. Un, et trois, ouais C'est pas dans Néphiline qu'il faut faire des petits chiffres Mais clairement... Si, si. Au secours! On avait dit 10 tours. C'est bon maintenant, tu peux aller? Ouais, je vais te chanter. Attends, je vais te soigner, t'as mal? Euh... et ben... ah Oh Tiens-moi ça. Mais attends. Je t'en déduis pas, monsieur. Que... Oh. Sept. je te souhaite de cette Bon, alors qu'est-ce que je trouve Je trouve un parchemin de sort niveau 4. Bon, j'ai pas eu les infos. On retourne à l'auberge Bah ouais. Attendez, on les poursuit pas Mais vas-y, toi, va les attaquer avec tes poissons de soin. Il fallait bien que je soigne Caro Je vais pas utiliser un sort pour ça. Genre, euh, Caro qui avait perdu à tout casser un des 6 points de vie. Clairement. Bah allez, hop, on rentre. Hein. Ouais, mais elle aurait pu être empoisonnée, non Ça existe, ça, les flèches empoisonnées. Oui, mais dans ce cas-là, il lui aurait demandé de faire un jet de sauvegarde. Ouais. Un jet de sauvegarde Oui, c'est un jet que tu fais quand tu ramasses un mais... sort. Et, et j'ai ça, moi. Ah Tout le monde, là C'est ta penderie. Ah oui, ma penderie. Tu en fais combien, des nasses, comme celle-là pour moi, c'est la literie. Donc... Non, mais genre, donjon et dragon, c'est devenu bed and breakfast. C'est qui a les avec fantasy, c'est moins glamour comme ça. Puis les dragons, c'est quoi C'est des dindes Non, mais c'est bon, ils savent ce que c'est un donjon et un dragon. <rire> L'essentiel, c'est que tout le monde ait compris le concept, hein. On retourne. Natacha, tu les as Oui, et qu'est-ce que j'ai appris Tiens, j'ai tout écrit là. Alors, plus vite que d'aller de l'autre côté. Hein. Bref, vous vous retrouvez sur la place du village qui est en veille de fumer. L'auberge dans laquelle vous résidiez a brûlé. Si vous aviez des possessions là-bas, vous les avez perdues. <rire> moi, perso, je l'ai tout sur moi. Ouais, moi aussi. Mais il euh, y avait des gens Il y a eu des victimes Alors, euh, l'aubergiste n'était pas là. Et euh, à cette heure de la journée, l'auberge était vide. Okay. Il ne serait pas allé à un certain rendez-vous, si vous voyez ce que je veux dire Alors, si vous l'interrogez, il vous dira qu'il allait chercher du pain. Quelle métaphore pour Du pain. Chez le boulanger. Euh, boulanger qui veut dire assassin. Qui veut dire boulanger euh, celui qui en euh, Ça sent le piège. Tu m'avais parlé d'assureur pour le boulot de voleur. Ouais, fais gaffe à tes miches le boulanger. Moi, j'attends pas qu'il dégaine, hein, je l'égorge direct. Ouais. Devant les deux miliciens. Encore une métaphore, j'attaque. Ouais, ils vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. Bon, vous avez tué un aubergiste, un boulanger, deux miliciens et trois fleuristes. Et vous n'avez absolument pas avancé sur l'enquête que je vous avais préparée. C'est du sabotage, je vous préviens, vous aurez 0 XP pour tous ces meurtres. Tous ces innocents morts sur l'autel de notre absurdité. Je vais pas le retranscrire. Je pique le parchemin grec pendant qu'il fouille les cadavres. Quoi Mais attends, je t'ai soigné. Si tu savais combien ça coûte un parchemin de soeur niveau 4. De toute façon, je m'en fous, je suis pépin.